Salut les trogueurs, salut les trogueuses, Alors là on est sur le troc de Nation Racers. c'est sorti en 2010, ça se passe sur Play 3 et PSP. Normalement j'aurais dû avoir la version PSP mais j'ai un problème de carte mémoire. Euh, donc là je c'est Hélène qui vous parle et c'est euh, Clément le trogueur. Ouais, je donc, suis en train de jouer là. Donc, donc rappelons un peu voilà. le principe, euh, là ça va être difficile, non c'est un jeu de course, ça va être difficile de parler en même temps non Ouais. Ouais. Bon bah alors je vais rappeler le principe du coup. Euh, en fait, c'est un jeu de course euh, qui s'inspire un peu de l'italie planète qui était sorti avant. C'est-à-dire qu'on est en fait libre de créer et de le partager en ligne. Donc on crée les circuits. Là, c'est un circuit que as fait toi-même. Ouais, ouais, bah, là. là aussi quand Ah oui, on l'avait fait, fait, fait ensemble. Puis, euh, ouais. Donc on s'est fait un petit délire, on a fait un peu n'importe quoi. Voilà. Et euh, donc, euh, ouais. et ça s'inspire en même temps de Mario Kart, vu que c'est un jeu de course. Ouais, mais bon quand je, je le dis dans mon test et je le redis euh, maintenant là. C'est quand même veux dire, euh, très différent de Mario Kart, c'est beaucoup plus technique. Ouais, c'est vrai que j'ai remarqué. <rire> les dérapages, il faut vraiment qu'on les maîtrise, donc on peut pas faire tout le circuit en dérapage, tu genre là quoi, euh, Donc euh, parlons, en, parlons un petit, petit peu, peu de l'aspect graphique, c'est euh, ah, c'est quand même assez joli, hein, Ouais moi euh, à mon goût euh, ça, ça, c'est joli. La version PSP est, est moins jolie je crois, mais. C'est euh, normal la console est moins puissante. Ouais, mais bon.. Euh je crois voilà. qu'ils auraient quand même pu faire un tout petit peu mieux mais faut ne faire pas le PSP mm. c'est joli mais ça manque encore un, petit peu, un tout petit peu de détails, les, la, la montagne là par exemple sur la, ouais. sur la gauche là est un petit peu plate je trouve, mais bon après il faut chercher la petite bête quoi ouais. euh, après l'éditeur de... Euh, donc oh. on peut tout éditer comme on l'a déjà ouais, dit parce que par exemple le carte que j'ai et le, le mode, c'est le personnage qui est dedans quoi, c'est moi qui les effectue, quoi directement. Voilà. Parce qu on Parce qu'on a montré une partie éditeur à un moment, une partie on sera dans l'éditeur. Donc euh, comme, y a, euh, comme, comme on peut partager tout ça, évidemment il y a une communauté autour de jeu. c'est vraiment du Little Big Panel du jeu de course quoi. Donc euh, on va peut-être voir un, une course online pour ouais. euh, montrer. ben bah, donc nous online, là tu es en train de faire une course euh, ouais. par, Alors la première constatation J'ai pu voir qu'il n'y avait pas grand monde quand ben. euh, même Ouais là on a eu un peu de mal à trouver du monde Mais les, les fois où j'avais joué il y avait quand même assez de monde hein. Peut-être que ça s'est ralenti Je sais pas avec tous les nouveaux jeux qui sont sortis euh, Ouais peut-être qu'il y a moins de monde hein, peu euh, que c est c est euh, le début C'est le, le problème ouais, des ouais. jeux qui sont un peu vieux Online en général, hum. parfois il y a, y, a y a moins de monde euh, Donc sinon online en fait Tu peux partager toutes tes créations Donc les ouais. circuits, les, les modes Les circuits, les modes les persos en fait et les cartes ouais. et euh, bon, les cartes c'est des cartes hein. c'est les modes les persos seulement les cartes ça s'appelle cartes ouais non et les cartes tu peux partager oui, les cartes modes aussi. et les cartes oui. voilà. euh, donc euh, c'est assez sympa d'en trouver plein bon, crois que avais rien. je t'avais pas trouvé une fois euh, des ouais. personnages de, de jeux connus ouais j'ai eu le master chief d'alo j'ai euh des personnages de Naruto, comme Play ah, etc. Quoi. Donc c'est cool. Euh, voilà. Sinon, parlons un peu du gameplay, est-ce que c'est agréable à jouer enfin, C'est très agréable à jouer, c'est beaucoup plus technique que euh, bah, beaucoup d'autres jeux arcade euh, que j'ai. Euh, Par exemple, bah, le plus connu d'entre tous, euh, Mario Kart, hein, euh, c'est mmh. beaucoup plus technique. Donc, si tu as du boost et du bouclier, c'est ouais, ça sur le côté bah, Ça vous protège quand vous attaquez ennemies. et vous, ça vous permet d'accélérer. Hein. C'est un peu normal. Voilà. et donc p... quand tu fais des dérapages et des figures, ça, ça, ça le recharge. Ouais. Alors ça. là, ce que j'ai utilisé, c'est ob... bah, l'objet, le turbo. Sauf qu'en fait, la grosse particularité de ce mode nation racer, c'est que les objets, ont... ils ont trois niveaux. cest à dire, on va avoir bah, le niveau 1, c'est un petit objet pas très puissant. Là, ça fait juste une onde autour de moi, par exemple, celui que j'ai. Le niveau 2 bah, c'est plus puissant etc etc ah ouais. et quand on les ramasse et quand on les ramasse il ramas, euh, y en a. Mais pourquoi tu dis nouveauté, il n'y en a pas eu avant Quoi Il n'y a, a pas eu de Oui mais y a par rapport au. Ah ouais. Aux autres. aux autres jeux de course arcade peut dire c'est d'accord on peut dire une particularité et donc on peut jouer jusqu'à 4 c'est ça en local 4 en local ça fait, et des, tout en ligne. Et ça fait des bonnes après-midi non entre potes ah, euh, d'accord donc on peut souvent créer des raccourcis et ouais. euh, donc on va peut-être montrer l'éditeur de circuit pour voir un peu plus un peu mieux bah oui, il va de circuit. donc voyons l'éditeur de circuit j'ai remarqué aussi qu'il y avait des petites voix-off qui disaient des commentaires avant et à la fin des courses, ouais. ça. c'est marrant, en général ils sont méchants quand même. Ouais, ils disent que des conneries. Euh... T'as aussi ton le mec là, ton, ton entraîneur qui... Ah, ouais, donc c'est marrant. Donc euh, aussi, il euh, y a les temps de chargement qui sont assez embêtants. Ah ouais, ça c'est vraiment le plus embêtant, du temps, le temps de chargement. Je veux dire, ils sont très longs et très nombreux. Donc là pour la précision on est dans l'éditeur, on, ouais. on a juste placé 2-3 décors et fait une piste un peu au hasard mm. euh, dans la montagne. Et donc là on va voir comment tu places euh, plein de décors. Bah Là je suis en train de faire une petite ville euh, du désert parce que j'ai choisi le désert. Mais on peut faire autre chose, hein. si tu as envie je peux placer euh, des arbres, j'en ai là, non pas là, ici, là, je peux placer des arbres. C'est vraiment très libre hein, parce que... Euh, on peut aussi du décor, le terrain on peut le modifier, on enfin, par exemple le terrain, voilà. Je peux sculpter si j'ai envie de montagne, là voilà, hop. Donc wow, pour oh, créer oh, le tracé de la route, en fait, c'est juste un petit camion et ouais, en là, fait on se balade si, euh, comme on veut. Ouais, c'est dans ton camion et tu, tu te balades. Donc, ouais. on peut, donc on peut tout éditer, les décors, le relief, le tracé. Hum. Euh, on peut même changer le type de route si on veut des pavés plutôt que du bitume, ouais. tout ça. Ouais, moi je mets du bitume là pour l'instant. C'est vraiment très complet. Hein. C'est, euh, mais euh. Est-ce que c'est accessible, c'est difficile de créer son premier circuit ou pas? Euh, ouais, parce qu'il faut quand même savoir euh, tout placer, Par important Pour les trucs, on peut vendre des fois créer des raccourcis et on va prendre un bout de notre terrain, on va faire euh, un raccourci qui va jusqu'à là. Ça c'est un peu plus, c'est dur à comprendre. Mais il y a des tutos, il faut les suivre. Oui, oh, il y a des tutos et c'est long ces tutos. Euh, c'est des vidéos. Euh... Ouais, c'est un peu long des fois. Euh, donc toi, euh, moi je vais te donner mon avis. Mmh. Euh, moi j'ai l'impression que c'est un bon jeu qui a de qui, qui, qui s'inspire quand même de Little Big Planet, mais ouais. à choisir un des deux, je prendrais plutôt Little Big Planet. Bon, je suis un gros fan, on fait vas Mais c'est vrai que c'est assez sympa, surtout si vous non. aimez bien les petits jeux de course, un peu des, des ouais. contrats comme voilà, ça. Je la conduite, c'est normal. Cool. Et, et, et toi, qu'est-ce qu qu que tu en penses pense. euh, bah, Moi, je trouve que c'est vraiment un, un bon jeu de course. Quoi, je veux dire, bah, un course arcade, hein. c'est le seul type de jeu de course qui, qui, qui, qui me plaît. Hein. C'est ouais. un jeu de j'aime je pas ça. Et donc, quelle note Tu vas lui mettre euh, Je lui mets un goutte et je vous le conseille pour euh, à peu près. Euh, 20 euros quoi 20 25 euros c'est vraiment un bon prix hein, pour ça. Il est sorti en platinum, donc vous devrez le trouver pas cher. D'accord, bon bah alors on vous dit on va.